Corinne, je suis professeure de français chez Fort-Prof depuis maintenant plus de 15 ans et je vais vous parler de la nouvelle épreuve de français pour les écrits d'admissibilité puisque euh, vous savez que le concours change en 2022. Donc cette nouvelle épreuve, première remarque, elle ne dure plus que 3 heures. Alors elle va s'articuler autour d'un texte qui servira de prétexte à trois grandes de questions donc les deux premières rubriques sont liées à l'étude de la langue et la troisième rubrique va vous amener à produire un euh, travail rédigé à partir d'une question sur le texte de départ. Alors je parle déjà des deux premières rubriques donc celles qui sont liées à l'étude de la langue donc rien que du très classique là dedans alors, au niveau des programmes sur lesquels s'appuient les questions, vous avez le programme de français du cycle 4, donc collège, et ce qui est nouveau, c'est que là maintenant, on parle aussi du programme de français euh, en ce qui concerne l'étude de la langue, concernant les classes de seconde et première euh, de lycée. Alors, cela dit, il ne faut pas que ça vous, vous inquiète parce que euh, le programme euh, Études de la langue au niveau du lycée, c'est à peu près la même chose que celui du collège, c'est un peu plus approfondi et en tout cas, au vu de ce qui figure comme question dans les sujets zéro, euh, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire, on est dans euh, ce, qui, ce qui se faisait auparavant, donc c'est vraiment du classique. Alors donc, on a deux, deux rubriques, là, études de la langue. Une première qui concerne davantage des questions de grammaire, orthographe, conjugaison et une seconde plus liée au lexique et à la compréhension lexicale. Alors, ce, ce sur quoi je souhaite insister, c'est qu'il euh, ne faut vraiment vraiment pas faire l'impasse sur ces deux rubriques, sur ces questions liées à l'étude de la langue euh, parce que, bon, pour l'instant, on ne connaît pas encore le barème. De, de ces différentes épreuves, on ne sait pas combien de points seront attribués aux différentes parties, cela dit, peu importe, hein, l'idée c'est d'accumuler des points, or ces deux premières rubriques de questions, euh, elles ont l'intérêt de proposer des questions fermées, c'est-à-dire que si vous connaissez les notions de base, en grammaire, conjugaison, lexique, etc., eh bien vous saurez répondre aux questions. Les points elles sont à portée de main et ce serait vraiment dommage de les laisser euh, filer. Alors je prends un exemple, hein. si vous avez euh, travaillé et bien acquis euh, toutes les, les sortes de propositions subordonnées, et eh bien si vous avez une question dans laquelle on vous demande d'étudier, d'analyser une phrase complexe, euh, ça sera un jeu d'enfant de répondre et de gagner les points euh, afférents à cette question. Donc là vraiment, euh, il y a un travail de remise à niveau qui doit être fourni, alors je dis remise à niveau parce que euh, pour certains d'entre vous, euh, tout ça est bien loin, ce sont des souvenirs d'école primaire, de des collèges, et donc euh, il y a sûrement des, vous avez l'impression d'avoir des lacunes, donc il y a un gros travail à fournir, Fort prof propose des modules de remise à niveau en français et en maths, mais donc en français, concernant justement tout cet aspect notionnel. Et puis, ben, au travers des différentes préparations, euh, préparations en présentiel ou préparation à distance, bien évidemment, euh, vous aurez l'occasion de travailler euh, toutes ces notions euh, qu'on aborde, notions de base hein, qu'on aborde dans euh, l'étude de la langue. Donc voilà pour ces deux premières parties très importantes, euh, j'insiste. La troisième partie, là on est dans du nouveau, euh, c'est donc euh, un travail de rédaction là, qui vous est demandé et euh, ça se fait à partir d'une question sur le texte. Cette question va vous amener à euh, proposer plusieurs points de vue. Alors, indépendamment du texte et de l'intitulé de, de la question en soi, ce qu'on peut noter c'est qu'il y a toujours des mots qui reviennent, ou des expressions qui sont importants, vous avez déjà, on attend de vous, euh, un développement structuré. Structuré, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on n'écrit pas toutes, euh, toutes les idées qu'on a comme ça en vrac, il ne s'agit pas de faire un déballage, on attend de vous que tout ça soit organisé, c'est-à-dire qu'il va falloir un plan avec une introduction, un développement lui-même structuré en partie. Et une conclusion. Donc l'idée c'est que la lecture de votre travail soit très fluide, que le correcteur sente que votre rédaction, donc ce que vous avez écrit, ça traduit votre pensée et le correcteur il doit vraiment sentir que tout ça est clair. Donc la clarté c'est vraiment un élément qu'il va falloir travailler. Là-dessus, bien entendu, les préparations fort-prof vont vous donner des outils, des méthodes pour apprendre à structurer un devoir. Alors donc, un devoir structuré, mais il y a un autre mot qui arrive juste après, c'est argumenter. Alors argumenter, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que les idées, il va falloir les justifier, il va falloir les étayer. Et là encore, on vous donne une consigne, on vous dit argumenter en vous appuyant sur le texte, donc il va falloir vous aider du texte, mais et c'est nouveau, il va falloir aussi vous aider de vos lectures personnelles et de vos connaissances personnelles, donc il va falloir étayer vos idées, argumenter en vous servant de tout cela. Donc, le texte c'est une chose, vos lectures, ben, ça va supposer de se constituer si besoin est, peut-être est déjà le cas, mais de se constituer, si besoin, un petit capital littéraire. Donc, là encore, Fort Prof pour donner des conseils. Personnellement, j'ai envie de dire, l'idée, ce n'est pas de, de, se, de, de se dire qu'il faut énormément de, de livres. Il vaut mieux avoir quelques références littéraires, mais que vous vous êtes bien approprié, que vous êtes capable d'aller chercher lorsque vous voulez faire une référence, mais de façon à ce que le correcteur sente que vous savez de quoi vous parlez, plutôt que de vouloir lire trop de choses, et puis ensuite que la référence soit superficielle. Donc, savoir se constitue un petit stock de, de références littéraires. Et puis on parle aussi de connaissances personnelles. Donc là, on peut imaginer bah, des références historiques, par exemple, ou des références, pourquoi pas cinématographiques. On peut aussi faire référence, s'appuyer sur un film pour étayer une idée. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle de, ce, de cette nouvelle épreuve du concours. Vous pouvez quasiment commencer à, à vous y mettre dès maintenant, à commencer quelques lectures, euh, regarder un petit peu en étude de la langue où vous en êtes. Et je vous invite à regarder ce que va proposer FortProf comme formation, puisque, évidemment, tout a été adapté aux nouvelles modalités de concours, les sujets ont été revus et les préparations également. À bientôt et au revoir.